J'espère que vous êtes tous en forme. Aujourd'hui, je vous propose de faire des gâteaux individuels avec une mousse au chocolat, un insert à la griotte et un biscuit viennois moelleux et également un glaçage au chocolat. Si la recette vous plaît, n'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus. En barre de description, je vais vous mettre tout le matériel que j'ai utilisé et on se retrouve à la fin. Et voilà ce qu'il nous faut pour l'insert à la griotte. Je commence par hydrater les deux feuilles et demi de gélatine. Je mets les 60 g de sucre dans les 200 g de purée de griotte. Je fais chauffer. Et je rajoute la gélatine essorée. Je mélange bien. Je remplis un moule demi-sphère avec une seringue-pompe pour ne pas en mettre partout. et je mets au congélateur pendant environ 4 heures minimum. Voilà ce qu'il me faut pour la mousse au chocolat. Je commence par porter à ébullition de l'eau pour pouvoir faire fondre notre chocolat au bain-marie. Je mélange bien. Notre chocolat est enfin fondu. On va passer à la crème. Je vais la faire chauffer et je vais rajouter en trois fois sur le chocolat. et Je vais bien émulsionner entre chaque ajout. Je rajoute les 40 g de jaune d'œuf. Je mélange bien. Et je vais commencer à monter les blancs. Et je mets le sucre en trois fois. Je prélève une partie des blancs d'œufs et je mélange bien au fouet. Et j'incorpore le reste en soulevant la masse délicatement. La mousse est prête. Et je passe au montage. Je vous rappelle que je vous mets en barre de description tout le matériel que j'ai utilisé. Ensuite, je vais remplir avec une cuillère le moule et je n'hésite pas à en mettre bien sur le côté pour ne pas avoir de surprise au démoulage. Je démoule mes demi-sphères. Et je forme une sphère avec les deux. Je démoule les autres. Je mets l'insert dans la mousse et j'appuie légèrement. Ensuite, je vous mets dans le petit comment faire un biscuit viennois. Et j'ajoute le biscuit viennois sur la mousse. J'appuie légèrement. Puis, je vais réserver minimum 4 heures au congélateur, voire toute la nuit. Après démoulage, je glace mes petits gâteaux. Dans le petit lit, je vous mets la recette du glaçage miroir que j'ai utilisé et je glace tout simplement les petits gâteaux. Pour la décoration, je mets un peu de poudre d'or sur le dessus. Les gâteaux sont prêts à être dégustés. Et regardez comme ils sont à l'intérieur. abonnant à ma chaîne, en partageant et dites-moi en commentaire ce que vous souhaitez que je fasse comme prochain gâteau. Dans la barre des description je vous mets tous mes réseaux sociaux et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Salut